15 ans quasiment d'existence hein, pour Talent. Il y a beaucoup de 15, j'ai vu dans les chiffres. Vous avez plus de 15 fois 100 collaborateurs, plus de 1500 collaborateurs. Un chiffre d'affaires de plus de 15 fois 10 millions, plus de 150 millions. Bref, le vrai 15 de France, c'est vous. Et la très très bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'en fait, on a encore un immense espace de jeu devant nous. Il faut savoir que 80% de notre chiffre d'affaires, nous le réalisons chez 15 grands clients. Ça veut dire qu'en déployant notre modèle, en faisant nos métiers, avec la qualité de notre delivery, avec notre engagement et notre excellence, on peut aller très très loin. Il y a 18 mois, on ne faisait pas encore 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 18 mois, nous avons révolutionné cette entreprise. Nous avons tout transformé d'une entreprise en silo. On est en train de construire une véritable, un véritable modèle unique et original qui, moi, me font penser que le milliard n'est plus un plafond, mais réellement un plancher. Voilà, et je suis persuadé qu'ensemble, on va aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Tout talent s'est exprimé ce soir hein, et ça a juste été hein, talentueux. Hein. Le sens du service, l'esprit d'équipe, la solidarité, tout ça orienté résultat font que vous avez de très belles années devant vous dans le groupe Talent. Comme vous pouvez le constater, on est très présent dans l'hémisphère nord aujourd'hui. Et bien demain, Talent va entamer un grand mouvement vers le sud. Les opportunités, c'est bien sûr aussi des opportunités que vous avez tous au quotidien sur vos projets. Faire monter vos collaborateurs, gagner en seniorité, prendre des responsabilités sur les projets. Et puis ce sont des opportunités entre les entités, entre les BU. Nous, notre sujet, c'est de bien comprendre. Hein connaissez, on bien le même message, hein. bien comprendre les enjeux métiers de nos, de nos clients pour délivrer des projets qui correspondent à leurs enjeux stratégiques. J'avoue que c'était un moment très convivial et j'ai aussi apprécié donc la simplicité du directeur de l'équipe de la direction. Le talent Corporalité nous permet de se retrouver entre collègues, de boire un verre ensemble. Et euh, on a découvert aussi le nouveau siège qui est sur Paris 16 e On était aujourd'hui sur trois sites. Alors c'est pas très facile pour respecter toutes nos valeurs. Alors on s'est dit on va essayer de faire un site unique dans lequel on va pouvoir accueillir tous les talents et on va essayer de vous accueillir dans un endroit sympa. Un endroit dans lequel il va être facile de faire des propositions à nos clients. Et on a bien eu tous les messages du groupe Talent, de l'agilité, de la convivialité, de la coordination de projets, de la cohésion d'équipe. Il y a du travail, mais il y a aussi du fun. Moi, ce que j'adore, c'est le fait qu'il y ait les nouvelles embauchées qui sont déjà là et qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on est très corporate. Ce qui m'a plu vraiment pour rejoindre Talent, c'est cette perspective d'avenir et vraiment cet esprit collectif.